Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo je voulais parler de, de l'Union Européenne. Euh, en fait je, je suis donc sur le site Apparition Mariale, euh, le site de Vincent de Tarlet à qui je dois ma conversion en 2012. En fait c'est sur ce site que, que j'ai été frappé par la parole de Dieu, euh, notamment parce qu'on annonçait la, la guerre nucléaire. Euh, donc, j'ai lu sur ce site euh, qui, qui est très très dense. Hein, euh, là, je vous fais défiler l'index thématique. Vous voyez qu'il y a énormément de choses. J'ai mis euh, là ici l'index général par lettres euh, alphabétiques. Donc, j'ai dû mettre. Euh, alors, j'ai tout lu. J'ai tout lu. Ça m'a pris 3-4 mois. Donc, c'était. Euh, Juste après ma conversion, c'était à l'automne 2012. Ça m'a pris pas mal de temps, mais ça m'a bien passionné. Et je peux vous dire que une fois que vous avez tout lu, vous avez une bonne vision générale de ce que pense Dieu sur tous les sujets. Euh, sur le Da Vinci Code, sur... Euh, sur euh, voilà, Il y a même des trucs un peu euh, nouvel ordre mondial, comme... À, le projet ARP puis aussi euh, ce que pense Dieu d'Halloween, etc. Il y a des... Voilà, sur les fantômes, euh, les pierres dicas... Enfin, c'est vraiment un site, je vous invite à, à picorer dedans, c'est vraiment euh, très intéressant. Et sur ce site, j'avais lu aussi que, euh, que l'Union Européenne n'était pas de, de Dieu en fait. Donc si l'Union européenne n'est pas de Dieu, elle est forcément de, de Satan. Euh, et effectivement, il faut savoir que les, les mondialistes, donc ce sont nos ennemis. Hein. Moi, en tant que patriote euh, français catholique, euh, mes ennemis sont les, les mon, mon ennemi sont les, les, mes ennemis sont les mondialistes. Donc ces mondialistes qui veulent un gouvernement mondial. Un gouvernement unique mondial, c'est ce qu'on peut appeler aussi le nouvel ordre mondial, avec à sa tête l'antéchrist qui doit régner trois ans et demi, c'est dans, les, dans les, les, les prophéties de, de, l de livre de l'apocalypse, dans la Bible. Alors j'ai pas réussi à retrouver le, le texte, j'ai pas réussi à trouver la prophétie qui dit que l'Union Européenne n'est pas de Dieu, mais bon, comme je vous le disais, ça s'inscrit dans le, dans le dans le camp des, des mondialistes et autres francs-maçons. Euh, par contre, bon, je, je suis tombé sur l'Antéchrist et l'Union Européenne. Donc voilà, donc là on a des messages d'un prophète qui s'appelle John Leary. Euh, voilà, euh, les forces du mal prennent progressivement le contrôle de l'Union Européenne. Euh, votre temps est limité. Avant que l'élite du monde ne place l'antéchrist à la tête de l'Union Européenne comme souverain de la Terre, une fois que l'antéchrist sera déclaré, il lui sera donné le pouvoir sur l'Union Européenne par les dirigeants mondialistes, qui amèneront l'antéchrist à prendre le contrôle dans l'Union Européenne. Les unions partout sur la Terre vont s'associer à l'Union Européenne sous l'antéchrist et l'emmèneront au pouvoir dans l'Union Européenne. Alors tous ces messages sont de, de John Leary. Donc John Leary, là, vous avez son site internet, euh, johnleary.com. Alors, tous les 15 jours, il publie ses, ses messages. Euh, il en reçoit qu quotidiennement par locution interne depuis son voyage à Medjugorje en, en 1993. Euh, moi, je lui donne un, un coefficient de confiance de... Euh, 90, 80 à 90%. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui m'interpellent. Des fois, il fait des... Des fois, j'ai l'impression qu'il... qui fait... Qu fait des erreurs de... de... Comment dire de... Un jour, il a confondu Moïse et Abraham. Enfin, il y a des choses un peu, un peu louches. Mais bon, ça fait partie des rares prophètes dont je suis tous les messages. Parce que... Euh... Parce qu'il m'interpelle, il, il parle de, du nouvel ordre mondial, de la géopolitique, etc., de Donald Trump, de l'antéchrist, de la puce RFID, qui est la marque de la bête, je le rappelle, j'ai fait une vidéo là-dessus. Alors c'est en anglais, mais c'est du globish, hein, c'est du pur globish, c'est tout à fait compréhensible par les, les moins bons en anglais. Euh... Donc voilà, je lui donne un, un, un coefficient de confiance de 80-90%. Euh, on sent dans ces messages qu'il y a une urgence. Il y a l'urgence pour l'avertissement. Euh, on sent qu on est dans, que l'avertissement grand maximum sera dans, dans quelques années. Euh, alors je, je voulais quand même vous, vous lire aussi, donc toujours de John Leary. Message de Jésus à John Henry. Il y aura le début d'une guerre mondiale et l'Antéchrist entrera en scène comme étant un homme de paix. Il y aura une guerre majeure au Moyen-Orient et ce personnage de l'Antéchrist arrivera sur la scène comme un homme de paix pour faire cesser toutes les tueries. Voilà, donc il va y avoir une troisième guerre mondiale euh, et l'Antéchrist va apparaître comme un sauveur et euh, établir une paix et. Euh, Effectivement, ce sera un moment propice pour nos ennemis mondialistes pour euh, effectivement instaurer ce fameux euh, gouvernement mondial, ce, ce fameux nouvel ordre mondial. Alors, euh, si l'antéchrist hein, euh, doit prendre le pouvoir dans l'Union Européenne, encore une fois, hein, je, je donne une, un coefficient de confiance de 80-90%, euh, ça exclut euh, Barack Obama, parce qu'il y, y a des rumeurs qui circulent comme quoi Barack Obama serait l'antéchrist... Euh, je ne pense pas qu'il. Ait... Enfin, peut-être que du coup euh, Emmanuel Macron est, est, est un candidat euh, potentiel pour être antéchrist, on ne sait pas parce que je pense que cet homme euh, la France ne l'intéresse pas en fait je, je pense qu'il n'a jamais aimé notre pays pour lui il n'y a même pas de culture française le la France est, est, est coupable de crimes contre l'humanité euh, pour la colonisation algérienne, alors que c'est fortement contestable. Hein. On a quand même construit des routes, des hôpitaux, des, des écoles euh, là-bas. Euh... Je, je je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser euh, si Emmanuel Macron sera, sera l'Antéchrist. Bon, c'est une personnalité à surveiller, mais je pense que il se voit un destin européen. Et je renvoie cette, euh, à cette couverture du Time qui, qui, le, qui le pronostiquait euh, li, leader de l'Europe. Donc je ne sais pas. Euh, je ne sais pas quoi en penser, mais euh, voilà, l'antéchrist pourrait euh, prendre le contrôle de l'Union européenne. Et, et, et l'Union européenne pourrait être le siège de ce. de ce, bah de, de ce gouvernement mondial. Alors je voulais conclure aussi.. Euh, je vous invite vraiment à regarder ce site, hein, apparitionmariel.org. Euh, là on est sur les sur, le, sur les, un, un chapitre sur la France et un message donc de notre Seigneur Jésus-Christ « Je descends pour relever et sauver la France. Dans quelque temps, je lui donnerai un grand chef, un roi. » Ce n'est pas un roi selon la raison humaine. Effectivement, il sera assisté du ciel de manière très providentielle. Il paraît que ce sera un roi bien plus saint que Saint Louis. Voilà, c'est sur ces bonnes paroles que je vous quitte pour ce soir. A bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.